J'ai une vidéo de vous garer sur une piste cyclable C'est évident, il y a une piste cyclable Heureusement que non, sinon vous me tuez pourquoi Pourquoi t'as un problème Tu frappes les véhicules des gens comme ça, tu viens, tu mets des coups, tu prends pas. Vous êtes garé sur une pistica, vous savez, ça me met en danger Je suis obligé de faire un écart. J'avais la place largement, il n'y a même pas de voiture. Il y a la place, oui, mais je suis obligé de faire un écart. Je as faire des décalations, t'as une manière autre. Ce que tu fais, c'est des manières. Ok. C'est quoi tes manières de faire péricule tu frappes sur le deuxième camion en plus, toi Pareil, vous êtes tous les deux en tort. Depuis quand tu frappes Je frappe, je toque au carré. Tu n'as pas en tort de frapper Bah, je pense pas, non Vas-y, avance la